Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo peinture alors ça va être un Panzer 6 Tigre 1 euh, donc il y a eu plusieurs modèles de ce char pendant la seconde guerre mondiale donc là c'est en l'occurrence ce sont des modèles améliorés, ce ne sont pas les tout premiers euh, donc c'est un 24 roues donc cette vidéo elle va consister à vous expliquer euh, étape par étape comment je procède pour, euh, pour peindre euh, mes chars en général donc euh, sur ce modèle là comme vous pouvez le voir sur euh, la photo euh, on verra le décor par la suite mais ça risque d'être euh, sûrement sur un durama enneigé ou euh, un peu de la neige fondue euh, donc on va rester assez simple dans un premier temps je vais démonter ma tourelle là. ensuite nous allons enlever toutes les roues comme ça, nous allons pouvoir les peindre une par une et peindre le châssis du tank. Nous allons commencer à peindre et je vais commencer par les chenilles. Alors pour commencer, on va recouvrir toute la maquette avec une couche d'impression. On ne dilue pas la peinture. J'utilise du Surface primeur de chez Vallejo. Nous allons passer maintenant à l'étape 2 qui consiste à faire un premier éclairci avant de passer notre couleur de base donc cette première éclaircie va nous permettre de faire un relief au niveau des zones les plus exploitées au soleil garde-boue le dessus les trappes et légèrement l'intérieur des roues pour cela je vais utiliser un blanc très très vif Voilà la maquette terminée avec la peinture de, de primeur. Donc on a fait les éclaircies. Maintenant on va passer à notre couleur de base. Donc notre couleur de base, c'est assez délicat car il va falloir passer sur l'intégralité de la maquette sans prononcer euh, la peinture sur les parties éclaircies. Donc pour cela, j'utilise de XF60 de chez Tamiya, Dark Yellow. Cette peinture là je vais la diluer légèrement avec du Airbrush Tinner. donc un diluant de chez Vallejo. alors voilà je vais commencer à appliquer ma peinture de base autour du blanc donc on va bien recouvrir et on recouvre le blanc mais très léger on n'insiste pas on ne tire pas trop sur la gâchette parce que sinon on risque de recouvrir tout notre effet de, de primeur blanc donc ce qui nous ref... Ce qui nous permet d'avoir un, un relief. Si on le couvre trop, bah on aura fait tout ça pour rien. Donc on couvre légèrement et on continue comme ça sur l'intégralité de la maquette. Thank you. Avant de positionner les chenilles, je vais appliquer du watch enamel de chez Aka Interactive dessus. C'est un watch qui a un effet un peu marron terre foncé, mais du moins ça évite que la, les chenilles restent en noir vif comme ça. Et ensuite on appliquera je pense un petit brossage en, en acier pour faire ressortir les maillons usés. Voilà le résultat, après un petit brossage en acier sur les maillons, et une fois les roues installées. Nous allons procéder à la peinture du canon. Je vais peindre cette partie en noir. donner une touche de couleur avec de l'acier graissé de chez prince auguste très très dilué avec de l'eau sur les câblages du char ça va donner une petite touche de couleur voici le rendu maintenant je vais pouvoir placer et coller mon arme sur la tourelle alors pour cela j'utilise du tamiya ciment c'est un peu plus épais mais au moins ça ne coulera pas partout donc je le prends j'essorce un peu le pinceau je vais placer une goutte au niveau de la position comme ceci et je viens la placer dessus voilà j'y touche plus et voilà voilà le résultat maintenant nous allons passer à la finition je vais vernir toute la maquette avec un vernis brillant de chez Vallejo ce vernis brillant ce qui va permettre de protéger toute la maquette et ensuite de pouvoir positionner les décalcomanies dessus, c'est beaucoup plus pratique. Alors moi je procède comme ça, il y a différentes techniques, mais cette technique me permet de bien faire glisser mes décalcomanies. Et par la suite, si on veut approfondir la, la maquette, pour ceux qui le désirent, mais ça on verra sur d'autres tutos, ça permettra de faire glisser plus facilement les lavis, les jus, etc, etc. Maintenant nous allons poser les décalcomanies. voilà la maquette terminée donc on a un rendu euh, plutôt positif on va dire que la situation du, du char euh, sorti d'usine hein. donc après euh, on verra par la suite euh, sur d'autres vidéos tutoriels pour les vieillissements les conditions météo donc euh, voilà là on va dire on peut encore travailler le char mais c'est vraiment pas le but de cette vidéo pour moi, le but, c'est de vous montrer ouais, voilà, un char peint, basiquement, mais qui reste quand même assez propre. Donc voilà, c'est tout pour cette euh, vidéo. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, lâchez un petit like. Et puis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut les amis